Je regardais Miraculous Ladybug quand soudain. ton oh, pouvoir est à moi. Cher Kiku. Pour atteindre son casque, on va devoir détruire le bouclier. Mais comme il est invulnérable, il n'y a qu'une seule solution, l'obliger à le retirer lui-même. Eh, hey, t'as une idée de comment l'utiliser Voici le plan. Tu me fais vraiment trop peur, Kiku Super peur de Kiku. Kiku veut taper comme J'ai rien fait moi. Ben c'est de sa faute aussi. Elle m'a mis la honte. Ah ouais. Ben commence par être respectueux quand tu me parles. Damn <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> Pas de problème. Oh, ça veut dire que tu peux rentrer.